Bonas tardes à Todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus tranquille. Donc, j'ai pas de fond vert derrière, j'ai pas le t-shirt de d'habitude. Donc, voilà, c'est une vidéo que je vous fais depuis Tallinn en Estonie. Donc, je suis parti un mois en Estonie avec Florian de Prépa. Peut-être que vous connaissez, si vous connaissez les résumés de français philosophique qu'ils réalisent, qui sont très qualitatifs, je vous invite à aller les voir si vous êtes en Prépa scientifique ou vous rentrez en Prépa scientifique. Enfin, bref, le sujet du jour, c'est l'Ipsa. Donc, c'est marqué dans le titre de la vidéo. Il y en a qui connaissent l'école, il y en a qui ont suivi mon parcours. Donc, j'ai fait un an de MPSI, deux ans de Prépa intégré et l'année prochaine, j'ai décidé de ne pas poursuivre à l'IPSA, sachant que j'ai validé mon année sans rattrapage pour le deuxième semestre. Je ne sais plus combien j'ai fini, j'ai fini cette fois un peu plus avant la moitié, après la moitié, pardon, peut-être vers 70, 80, je sais plus, sur 120, un truc comme ça. Donc voilà, c'est donc pour vous raconter un peu ce deuxième semestre et pour vous raconter euh, quels sont mes choix d'orientation et pourquoi je vais décider de faire autre chose l'année prochaine. Donc euh, tout d'abord l'année s'est très bien passée avec l'école euh, nickel très bien mais euh, je sais à peu près depuis le début de l'année depuis octobre euh, de cette année-là d'ailleurs que j'avais envie de changer de voie l'année prochaine c'est-à-dire je me suis dit je vais terminer ma deuxième année de prépa intégrée mais je poursuivrai pas dans le cycle ingénieur aéronautique et spatial alors l'aéronautique et le spatial m'intéressent toujours mais j'ai décidé de poursuivre dans une autre école et dans d'autres voies euh, pour euh, plusieurs raisons donc euh, tout d'abord en fait ça m'a fait un peu si vous voulez comme pour vous... comment on vous expliquer euh, en fait, à côté de l'école, vous savez, j'ai la chaîne YouTube, j'ai pas mal de projets, je travaille avec pas mal de personnes. Là, actuellement, euh, je suis sur le programme de TIPE pour les prépas scientifiques. On vous prépare un truc super avec prépa Et en gros, l'entrepreneuriat m'a permis de toucher à plusieurs choses. Donc déjà, on va dire que d'un côté, j'avais les cours un peu prépa scientifique, très théorique avec maths, physique, etc. Et de l'autre, j'avais l'entrepreneuriat qui me permettait de toucher à pas mal de secteurs assez divers et variés. Donc voilà, donc j'avais toujours les deux qui cohabitaient. Et en fait de plus en plus j'avais l'impression d'avoir une vie le jour c'est à dire faire de la théorie la journée c'est à dire de 8h à 18h maths physique que des trucs très théoriques et le soir faire des choses qui me plaisaient beaucoup plus liées à l'entrepreneuriat et tout ce que j'ai pu développer vente négociation création de contenu création de vidéos création de formation enfin tout un univers qui me plaît qui me plaisait beaucoup et donc j'avais les deux qui cohabitaient et qui franchement c'est pas du tout les mêmes choses qu'on aborde et voilà donc ça déjà c'était une première on va dire petite graine que j'avais dans la tête et qui me disait il ah, y a un petit peu incompatibilité entre les deux où j'ai envie de enfin y en a un et j'ai envie de beaucoup plus pousser que l'autre et je pense qu'il y a eu plusieurs déclics donc déjà au fur et à mesure de l'année ça a continué comme ça mais je pense l'un des plus gros déclics ça a été de me rendre compte que dans le grand projet donc j'étais dans le grand projet télescope et le groupe que je voulais absolument faire c'était le groupe marketing communication etc il euh, n'y avait pas du tout d'idée de se planquer ou quoi que ce soit parce que vraiment tous les groupes travaillaient. Mais c'est vraiment parce que c'est ce qui me plaisait. Je me suis rendu compte que c'était la partie qui m'intéressait le plus et que j'avais le plus envie de bouger parce que euh, c'est ce que je fais déjà dans mes projets entrepreneuriaux. Et en fait, a, ça peut être, vous voyez, des petits éléments tout simples, mais le fait d'avoir vu par exemple en première année qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas Python, qui ne connaissaient rien du tout au code dans le GP et qui ont dit euh, « Oh, moi j'ai envie d'essayer l'informatique ». Enfin, vous voyez, il y avait les premières années, si vous voulez, qui venaient d'arriver depuis un mois et qui voulaient se frotter par exemple à des disciplines qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils avaient, vous savez, cette flamme et cette envie de découvrir de nouvelles choses qu'on ne connaît pas, euh, le côté euh, aller vers l'inconnu tout simplement. Et personnellement, je savais ce que c'était, je n'avais pas envie d'en faire, et moi, ce que j'avais envie de faire, c'était j'avais cette même flamme que eux, mais pas pour les mêmes disciplines. Et en fait, cette discipline-là, par exemple, pour le grand projet, bah, c'est quelque chose qui euh, qui n'est pas le cursus de l'école c'est à dire l'école c'est pas pour faire du commerce de la vente et de la négociation c'est fait pour faire ingénieur en aéronautique et spatial sur un plan technique on peut faire un double diplôme commercial mais ça c'est euh... en fait ça reste toujours une petite partie du programme c'est pas la majeure partie donc vous voyez il y a des petits événements comme ça où je voyais que les autres étaient euh il y avait une flamme dans leurs yeux, entre guillemets, pour euh, rester dans du très technique, euh, très abstrait, et moi je je m'y retrouvais pas, et euh, voilà. Donc ça, ça fait partie des premières choses, après comme je vous ai dit, au fur et à mesure de l'année ça continue de se creuser, et finalement, euh, bah toujours en 2020, donc c'était euh, vers euh, octobre, novembre, décembre 2020, j'ai fait mes recherches et euh, j'ai trouvé une école, euh, une autre école qui est aussi sur Toulouse, donc je vous en parlerai dans de prochaines vidéos, mais euh, je trouvais une école qui proposait de l'alternance et qui en proposait dans le domaine qui m'intéressait, c'est-à-dire vente, négociation et il y avait de nouvelles technologies. Donc nouvelles technologies, ça peut aller de l'informatique à l'aéronautique et spatiale en passant par euh, biodéveloppement enfin Il y a énormément de choses qu'on peut faire et euh, la particularité de cette école, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est qu'elle est en alternance, donc ça veut dire que euh, plus concret, ça va être difficile. C'est-à-dire que tu as trois semaines en, en entreprise et une semaine en école. Euh, donc euh, j'ai passé les, les concours. Je me suis renseigné sur l'école tout d'abord. Après j'ai passé les concours et euh, j'ai été accepté. J'ai d'ailleurs j'ai ça je le sais depuis euh, en gros 2020 fin 2020 et j'avais prévenu l'administration. Ils savaient que j'allais partir. J'en ai pas parlé aux autres camarades de classe. Donc pour ceux qui regardent la vidéo qui se demandent pourquoi désolé de pas vous avoir prévenu. Mais euh, voilà j'avais euh, je savais déjà que j'allais partir mais j'avais pas envie d'en en parler. J'avais juste envie de partir comme ça. Hein tranquillement dans mon coin et continuer ma vie mais en fait si vous voulez c'est un peu avec les projets comme je vous ai déjà dit euh, entrepreneuriat à côté je me suis rendu compte que c'était vraiment un axe qui me plaisait beaucoup et qui m'intéressait énormément et donc je me suis dit plutôt que de faire des formations euh, des euh, comment dire une formation dans laquelle pas euh, bah, je suis par défaut les maths et la physique ça me plaît mais c'est pas enfin je voulais pas devenir ingénieur aéronautique euh, dans la conception vous voyez dans la partie purement théorique faire des calculs et tout tout ça c'est finalement ça va' ça m'intéressait pas trop après ingénieur commercial aéronautique ou spatial je dis pas mais vous voyez il y avait toujours cette notion de en fait, euh, bah, tout ce que j'ai pu développer avec la chaîne YouTube, ce côté bah, échange, interaction, rapport à l'autre, partenariat, euh, projet développé, enfin tout ça c'est quelque chose que j'ai envie de, de faire à peu près euh, dans de mes journées quand j'aurai un métier, c'est-à-dire développer des, des projets, faire de la vente, de la négociation et tout, et donc euh, je me suis dit bah, tout simplement que j'allais euh, changer d'école, donc voilà, donc euh, pourquoi j'arrête l'IPSA, c'est parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure que ça ne me plaisait plus, donc, euh, pour les différentes questions qu'il peut y avoir, parce que je pense qu'il y en a une à voir, c'est par exemple, vous allez vous demander sûrement pourquoi avoir redoublé un an de MPSI, faire deux ans de prépa intégrée, payer, je ne sais plus, 18 000 euros pour au final changer. Euh, bah, c'est le parcours, c'est en faisant des. Euh, des comment dire C'est en ajustant au fur et à mesure. C'est-à-dire au départ, j'avais visé MPSI, c'est très large. Après, je me suis dit, OK, prépa ingé, aéronautique et spatiale, c'est ce que je veux faire. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant deux ans. Après, je me suis dit, finalement, avec les projets que je développe à côté, ce n'est pas ces compétences que j'ai envie de développer, parce que ça aussi, c'est un point important. Il y a la partie connaissances qu'on développe à l'école. Les... On, on vous apprend des choses, on vous apprend à avoir des bonnes notes, il faut la moyenne, etc. Et tout. Mais moi, je trouve ça manquait de, de concret. Et c'est pour ça que j'ai aussi développé des projets entrepreneuriaux à côté. C'est-à-dire que j'avais envie de développer des compétences et non des connaissances. C'est-à-dire les connaissances, vous les apprenez en majeure partie à l'école. C'est les cours, vous recrachez, on recrache les leçons, on a les bonnes notes sur le moment et on oublie le cours deux mois après les compétences c'est plus des choses par exemple l'aisance à l'oral euh, par exemple créer des projets vous voyez tout ce qui est création de chaînes youtube avoir fait plus de 600 vidéos sortir un livre faire des émissions de télé enfin ça peut être euh, enfin, comment, je sais pas comment trouver les bons mots là en full impro mais vous voyez c'est tout un, un écosystème et une démarche qui montre que vous êtes actif alors bien sûr il euh, y a de la place pour tout le monde dans tous les métiers et il euh, faut faire ce qui nous plaît le plus mais moi je me suis rendu compte que la full théorie pour faire ingénieur dans quelque chose de théorique, c'est pas ce qui me, qui me plaisait que j'avais envie de faire plus tard, donc c'est pour ça que voilà j'ai fait une, une petite bifurcation euh, donc ça c'est pour la, la première objection qu'il pourrait y avoir et euh, la deuxième euh, je sais pas j'en avais une deuxième mais j'ai oublié donc voilà, euh, c'est une vidéo peut-être un peu brouillon, un petit peu désorganisée. je suis désolé pour ça parce que je la tourne vraiment en full impro, c'est à dire que je me suis dit euh, je, sais pas, si je prends ma, mon téléphone et je la tourne là maintenant, au moins ce sera fait et euh, voilà donc euh, j'arrête l'ipsa pour l'année prochaine je ne continuerai pas ça a été une école très intéressante j'ai appris beaucoup de choses euh, si vous êtes intéressé par l'aéronautique et spatiale bah soit vous allez en prépa généraliste soit vous pouvez passer par leur prépa intégré c'est leur petit instant euh, promo moi j'ai j'ai en tout cas euh, que ce soit clair je pars pas à cause d'eux enfin j'ai eu aucun problème avec eux ou quoi que ce soit moi il y a eu zéro zéro souci vis-à-vis d'eux c'est juste moi qui ai changé mais euh, mais euh, comment dire, ce que j'avais envie de faire plus tard au fur et à mesure de mon cursus et ils m'ont très bien accompagné, ils ont vérifié que j'avais bien trouvé une école etc. Donc euh, ça, va, ça va changer pas mal de choses, donc euh, là ça va être un petit peu la deuxième partie de la vidéo donc euh, ça va durer très peu de temps mais juste j'ai envie de la faire aussi. Euh, pour la rentrée il va y avoir beaucoup de nouveautés aussi au delà du changement d'études. Je voulais savoir et vous poser des petites questions donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, je le dis pas souvent et là c'est vraiment pas pour le référencement, c'est que j'ai envie d'interagir avec vous. Il y a pas mal de projets qui vont sortir. Je sais que je dis souvent ça, mais là c'est vrai. À la rentrée, on risque de passer à trois chaînes YouTube. <rire> Une, non, trois. Il y en aura, je fais cinq, mais il y aura trois chaînes YouTube sûrement pour un peu séparer. C'est-à-dire, je sais que. Par exemple, vous n'avez pas envie de voir des vidéos Parcoursup quand vous avez déjà passé Parcoursup, donc il y aura une chaîne attitrée pour ça. Il y aura une chaîne en rapport avec le livre et il y aura une chaîne, enfin, Lucas Brasé, qui restera où j'essaierai de publier une vidéo par semaine pour les étudiants de manière globale. Donc, que ce soit sur les études en général ou euh, d'autres thématiques ou peut-être un peu plus vlog ou un petit peu plus... Euh... Je ne sais pas aussi si ça peut vous intéresser des vlogs quotidiens, du coup, sur l'école que je ferai l'année prochaine. Ce sera donc l'alternance. Il y aura de l'entreprise, mais il y aura aussi de l'école. Et le but derrière, c'est de finir ingénieur commercial et euh, on verra où ça mène pour la suite donc euh, voilà c'est un petit peu près euh, toutes les perspectives et donc euh, ça c'est au niveau des chaînes YouTube mais il y a d'autres projets transverses qui se, qui se développent et qui avancent bien mais euh, voilà je vous parlerai peut-être aussi de l'entreprise avec laquelle je vais, je vais travailler l'année prochaine mais voilà c'était la petite vidéo que je voulais vous faire euh, sur le thème de, de l'IPSA en tout cas j'ai passé euh, deux années qui ont été euh, très très bien malheureusement il y a eu le Covid donc euh, on a été à distance une grande partie du temps on n'a pas pu tous se connaître, il y en a plein que j'ai pas pu trop connaître, etc. Mais euh, les, au niveau des enseignements, c'est super bien passé. Euh, je ne regrette pas du tout ce choix d'avoir fait... Euh, en vrai, ça fait bizarre quand même d'avoir redoublé une année pour faire deux ans d'une école qu'on ne termine pas. Mais c'est ça aussi les études. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, euh, si j'avais un conseil à vous donner, c'est d'être vraiment... C'est un faire bateau de dire ça comme ça, mais il faut vraiment le comprendre. C'est d'être actif de votre vie étudiante. C'est-à-dire... Euh, ne laissez pas les autres choisir pour vous, qui vous en vous disant euh, euh, t'es bon dans tel domaine donc va faire telles études essayez vraiment à chaque fois de vous dire est-ce que je suis dans ces études parce que ça me plaît ou parce qu'on m'a dit que j'étais bon et donc ça devrait bien se passer je pense que comme ça, en fait, à force de faire des essais-erreurs ou en modifiant votre parcours, le système français au niveau éducatif, études supérieures, il a ça de bien, c'est qu'on peut bifurquer facilement. C'est-à-dire, vous pouvez passer des admissions parallèles, c'est pas vous commencez des études, vous êtes obligé de reprendre à zéro si vous faites autre chose. Bien sûr, si vous faites une thématique complètement différente, que vous passez, je ne sais pas, à des langues au droit, peut-être faut tout recommencer. Mais vous voyez, de prépa scientifique généraliste à intégrer et là de prépa intégré à. Euh, bachelor suivi de, de master pour faire ingénieur d'affaires euh, j'ai pu faire la passerelle sans me retaper les deux ans et je sais pas si j'aurais eu le courage de, de recommencer les deux ans donc voilà donc vraiment euh, petite vidéo comme ça pendant l'été il n'y aura pas beaucoup de vidéos pendant l'été mais voilà je voulais vous faire un petit bilan ça va clore une grande une grande partie de mes études supérieures deux ans et une grande partie de la chaîne aussi il y en a beaucoup qui ont connu la chaîne parce qu'ils faisaient des recherches sur l'IPSA vous inquiétez pas, il va y avoir du nouveau contenu qui va arriver sur la chaîne maintenant beaucoup plus, comme je vous ai dit, général et un petit peu plus pour tout le monde. Euh, je vais dissocier, comme je vous ai dit, je vais mettre Parcoursup euh, sur une autre chaîne, comme ça vous n'aurez pas toutes les vidéos qui vous intéressent peut-être un peu moins. Ce sera vraiment une chaîne spécialisée Parcoursup étudiants au lycée et là ce sera une chaîne pour ceux qui sont en études supérieures. En tout cas, euh, si vous avez des idées de type de vidéo que vous voulez, n'hésitez pas, si vous avez des mots à me faire passer par rapport à tout ça, n'hésitez pas, ce sera avec euh, grand plaisir. Et euh, si j'aime aussi un vlog de l'Estonie, ça vous intéresse, n'hésitez pas, j'y suis encore jusqu'à fin juillet. Donc euh, voilà, je sais pas, je vous, vous balance des petites idées comme ça, je lirai très attentivement tous vos commentaires et je répondrai à tout le monde. En attendant, j'espère que toi qui regardes cette vidéo là, qui est encore là jusqu'à 12 minutes et quelques, euh, T'as passé une bonne journée et que tes vacances se passent bien, soit que tu travailles bien ou que les concours, euh, le bac, tout s'est bien passé et que t'es euh, prêt pour la suite. Et voilà, bon courage à toi en tout cas pour la rentrée. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et on va se retrouver très bientôt. Encore merci de me suivre sur les vidéos, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours et euh, bah on verra ce que donnera la suite des études. Mais si ça vous intéresse que je vous en parle en vidéo, ce sera avec grand plaisir. Ciao tout le monde